Quelles sont les valeurs de votre association Ça pourrait être une chouette question posée par une nouvelle personne qui s'engage dans votre équipe et je vais vous proposer un, une méthode, une manière de pouvoir s'y connecter d'une autre façon qu'au niveau mental et rationnel. Je m'appelle Nancy Larding, je fais cette vidéo en direct de mon jardin. Il y a un merle chanteur qui est à côté et euh, j'accompagne les collectifs de résilience écologique et sociale. Euh, J'ai fait cette chaîne pour euh, partager la méthode des constellations de projets. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à mettre des commentaires de contenu, de questions qui sont, qui sont suscitées euh, par ce que vous voyez ce que vous expérimentez, peut-être des questions que vous vivez dans votre collectif et de se dire, tiens, comment une constellation pourrait aider à ça Voilà, c'est avec plaisir que je lirai vos, vos commentaires pour me donner des idées pour de nouvelles vidéos. Alors, ici je vais vous parler d'un processus que, que j'ai expérimenté auprès d'une équipe qui souhaitait nommer et se connecter aux valeurs de son association dans le cadre d'une mise au vert avec une équipe de, de 10 personnes avec beaucoup d'engagement dans les derniers mois. C'est une méthode qui vise à faire une sorte de cercle sacré. J ai, j ai, on avait la chance de pouvoir faire cette mise au vert dehors, donc on l'a fait en forêt et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, euh, mes enfants ont l'âge de me prêter leur Playmobil. Donc imaginons ici une forêt avec un, deux, trois et quatre arbres qui représentent les quatre valeurs de l'association. Euh, et donc du coup, ce, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nommé cet arbre-là donc euh, il y avait par exemple amour, il y avait le vivant, il y avait euh, l'audace et la liberté qui étaient les, les quatre valeurs que l'association avait nommées. Et puis euh, les personnes étaient à l'extérieur, on avait fait une sorte d'espace dans la forêt et ici au milieu on avait mis une petite euh, branche qui représentait la raison d'être. Et puis, il y avait une ficelle. Et euh, les personnes étaient à l'extérieur de la forêt et sont rentrées dans cet espace en silence. La consigne était d'aller se connecter à chacune des valeurs. Et donc, une première personne, par exemple, va se connecter à la nature. Une autre personne va se connecter à l'amour une autre personne à l'audace et une autre personne à la, à la liberté. Et elles elle rencontrent l'arbre et elles sentent ce que ça leur fait. Et puis elles changent, par exemple, elle va, elle va goûter à chacune des rencontres. Et puis il se dit que finalement c'est vraiment liberté qui l'appelle. Et lui il fait le tout tour et puis c'est amour qui l'appelle. Elle aussi, amour, et ici, euh, euh, il, il reste connecté à la, la nature, au vivant. Alors après, euh, chaque personne vient au centre, donc lui par exemple, il commence, il vient au centre, il prend la ficelle, il l'entoure autour de la raison d'être, et puis il la déroule, et il vient expliquer quelle a été sa rencontre avec la la valeur du vivant, et il fait tout un tour autour de l'arbre. Et puis, j'ai posé deux autres questions, c'est euh, comment est-ce que vous êtes nourri par cette valeur, et comment cette valeur vous nourrit-elle au sein de votre euh, association Je reviens parce que j'ai un problème technique. Voilà, donc la personne a expliqué elle, comment elle était nourrie par... Euh, la, la valeur et comment elle nourrissait la valeur au sein de son association elle retourne à sa place et puis c'est quelqu'un d'autre qui vient au milieu et qui fait la même chose qui reprend la bobine et qui fait le tour de son arbre ici c'était l'amour et qui explique comment elle est nourrie et, et comment elle nourrit cette valeur là et surtout ce qui est intéressant c'est de venir avec qu'est-ce qui s'est passé dans ma rencontre avec, euh, avec la valeur euh, amour qu'est-ce qui a vibré, qu'est-ce qui était important pour moi, etc. Et puis chacune des personnes, on tisse une toile au fur et à mesure avec cette ficelle qui à chaque fois revient au milieu et qui euh, ce milieu qui représente la raison d'être. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre la raison d'être et les valeurs. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que, que ça vous donne des envies, euh, qu'éventuellement vous auriez envie d'essayer ça dans vos collectifs, n'hésitez pas à faire appel à moi pour une journée de mise vert. C'est une manière de se connecter, de se reconnecter à des valeurs qui sont fondamentales pour une association. Parce que pour moi, c'est un des fondements de, des, des actions qu'on mène. À bientôt.